Salam alaikum. c'est reparti pour les vlogs ce matin j'ai fait une grasse matinée j'étais trop fatiguée, vraiment euh, je vais me doucher et on se retrouve, ok une bonne chose de faite, je vais euh, appliquer ma crème je vais appliquer ma crème je vais mettre ça, j'aime bien cette crème euh... enfin c'est pas une crème, c'est une gelée et comme il fait chaud ici euh, c'est parfait parce que c'est pas gras sur la peau, je vais utiliser ça c'est parti, une machine. Alors, j'ai ma table de prête ici. Mon linge, j'ai plein de linge à faire, à repasser. Euh, et je vais en profiter donc ici. Je vais écouter Mahmoud Khalil al Husari, euh, Amma. Ça me permet de réviser. Et euh, c'est vraiment un récitateur que je vous conseille. Euh, parce qu'il lit très bien. Lentement Et vous entendez vraiment toutes les règles de Tejwit quand il lit Donc euh, voilà, allez c'est parti Alors je vais d'abord aspirer les tapis Ensuite aspirer le reste Allez c'est parti, on va commencer par la chambre des filles Alors ce tapis je l'aime beaucoup, il vient du Maroc, c'est un tapis berbère Mais alors là il, il perd énormément de poils, énormément Donc euh, oups, euh, j'hésitais même à le revendre Allez, on y va. Bon, je vais m'attaquer maintenant à cette bibliothèque. Ça fait un moment que. Euh, que j'ai pas fait les poussières. Donc, du coup, je vais un peu trier, faire le tri. Et, euh, euh, ouais, parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. Euh, On a prié d'or, les enfants ils sont revenus du sport. Et euh, on va réviser la surat dont je vous parlais hier euh, en story. Elles sont en train d'apprendre surat est zel Qui veut dire Tremblement de terre. Tremblement de terre. Tremblement. Alors, on va enlever ici. Madame tu peux m'aider s'il te plaît Merci. Et on va mettre les fiches au tout début. Donc regardez là, on a deux surat à apprendre. Il y a Al alaq. D'accord et celle-ci. Donc vous devez vous devez apprendre les trois versets pour la semaine prochaine. Rania, est-ce que tu te souviens du premier verset Oui. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Izzulzilal. <tousse> <mets> <tousse> ok, Rania, tu te souviens zilzalaha. <tousse> C'est bien. zilzalaha. <tousse> Alors on va regarder les dessins. Rania, tu peux dire ce qu'ils ont écrit When the earth is shaken with its final earthquake Ok Numéro 2, regardez, ce que je vous ai expliqué Que la terre va faire sortir tout ce qu'elle a en elle Alors Wa akhrajatil ardu ethqalaha Akhrajatil ardu ethqalaha Alors madame c'est lui And the earth brings out its <inaudible> load Tu vois Donc tout tout tout ce qu'il y a à l'intérieur Vous voyez ce qu'ils ont mis Ils ont mis des humains il y a des animaux ils sont en train de s'enfuir Des pierres, de l'argent, des trésors Vous vous rappelez que vous avez étudié les pharaons Les pharaons, ils s'enterraient en plus avec leurs trésors Tout ce qu'il y a dans la terre, ça va sortir Ok Vous répétez Vous répétez bel ça veut dire la prière la qu'est-ce qui va faire sortir ce, qu y a non, qu est -ce qui est à l'intérieur non qu'est-ce c'est quoi qui va faire sortir non qu'est-ce qui qu'est-ce qui va trembler qu'est-ce qui va trembler aujourd'hui jour du jugement la terre, la terre donc elle c'est la terre oui regarde qu'est-ce qui va trembler c'est la terre qu'est-ce qui va faire sortir tout ça c'est la terre rania elle in... El in ça veut dire L'homme. L'homme. Alors qu'est-ce qu'il va dire, l'homme what is, what is Voilà, il va se dire, qu'est-ce qu'elle a Alors regardez les filles. Les, les, les, le deuxième et le troisième, ils, ils commencent euh, par ouais. Ouais, ouais. Ça veut dire et, ok Ouais, ouais. Et alors regardez les filles. Je ne sais pas si vous avez, remarqué, vous avez remarqué toute la surat finit avec quoi La he La he Regarde Zilzai La he Répétez Zilzai La he Ethqa la he Ethqa la he Ma la he Ma la he Ok, regardez les filles, le premier et le deuxième verset c'est quel mot Qui est pareil Il y a un mot qu'on retrouve, c'est lequel Regardez. ouais Non, ici il n'y a pas Warania. Oui El Arudou et El La terre deux fois. Ok? On va essayer de mémoriser les trois versets. Ok. Allez, Ismillah Rahman Rahim. Ismillah Rahman Rahim. Iza <mérite> zil. Zilatil Isa. Zila Ardu Zil On répète. Izaul Zilatil il ardu Rania toute <mégique> seule <mégique> Non, pas C'est bien, Mariam. C'est bien. Rania, regarde, c'est quelle lettre Viens voir ici. Après le alif, c'est quelle lettre C'est le khan. Donc c'est pas c'est ech. rojati. Rania, tu essayes Pas zulzilati Zulzilati. Vas-y. C'est bien. À toi, Rania, Maryam et la zézette, l'arbre zézana, et et et et et et et et et et et et et et <speaking singing> on va lire le dernier, mais je crois pas qu'on va, on va le numériser tout, tout de suite. Ok ou le monde dit pas La terre <m ICU form inequality> S. <muches> S. un peu le son, Where. Where. Where. Where. Where. Where. Euh, se désaltérer, ça veut dire boire pour assouvir sa soif, ok ils, ils, ils ont mis les mots ou pas dans le. En, en dessous. Hardy, c'est quelqu'un d'arrogant. Je vous dis, il était très bien hier soir, il trottait comme un lapin à travers l'appartement. Coucou, comment ça va Ah, il est, il est déjà 2h50. Euh, on a fini. Euh, oh là là, on a fini de, le français. Demain, après-demain, euh, elles ont une dictée à l'école, donc on va faire le spelling. Spelling, c'est une dictée. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire euh, Il me semble qu'il y a votre... Et elles ont des mathématiques. Donc on va terminer ça. Euh, hier, on n'a pas trop avancé parce... Qu'est-ce qu'on a fait hier Le matin, elles étaient à la mosquée. Et l'après-midi, euh, et on, on, on était à l'extérieur. Et ensuite, on a eu, il y a eu un orage. C'est la première fois de ma vie que je vois un orage aussi violent. Et pourtant, il y en a vraiment pas mal ici à Singapour. Mais hier, c'était impressionnant. C'était, waouh, franchement incroyable. Euh, voilà. Donc, euh, je vais m'occuper de Maria, mais Ahmed va s'occuper de Rania ou vice-versa. Et en plus, Haroun... Attendez, il faut que je vous montre. Il est en... Il est en quoi euh, Il est en K1. C'est moyenne section. Je vais vous montrer ce qu'il lui donne. peut-être comme ça. Le vendredi, il a une pochette. Alors, dedans, il y a... Tadadam il y a un livre... Reading record. Donc chaque semaine, il a un livre. Madame, tu veux lui lire le livre, s'il te plaît? Oui. Alors, oh mais, Imagine. mais ça fait trois semaines qu'elle lui met. Ça fait. C'est la, la troisième fois qu'elle lui met le même livre. Je voilà. vais lui envoyer. Oui. Je vais lui écrire oui. un mot. Ouais. Voilà. On l'a lu la semaine dernière et la semaine d'avant. Et alors, en fait, il a des exercices books. Il y a donc maths, English. English. English. Bah, c'est quoi? C'est deux English? Pourquoi Il y a deux English. Alors. Oui. Ah oui. Donc il y en a un. Euh, c'est euh, l'écriture et l'autre c'est l'alphabet euh, non c'est l'alphabet et ici c'est euh, du vocabulaire tout ce qui est exercice et, euh, et autres donc du coup on va faire ça on va faire ça et madame tu peux me donner le son livre d'arabe euh, à l'école arabe il a aussi quelque chose à faire euh, puisque je l'ai inscrit récemment Puisqu'il n'y avait pas de place pour lui. Et donc du coup, ils ont terminé le terme one. Mais comme je lui faisais... Ouais, merci Mariam. Comme je lui faisais déjà l'alphabet euh, ici, euh, il n'a pas pris de retard. Et, euh, et le premier, euh, le terme, pr terme one, ils, euh, ils ont appris sur la talfatiha, que, que je lui ai aussi déjà appris à la maison. Par contre, la maîtresse, elle m'a mis un petit post-it ici avec euh, doua before leaving the house. Elle écrit super bien en arabe, machin. Regardez comment elle écrit. Vous voyez voilà, donc je vais faire ça avec Haroun Haroun Est-ce qu'il voudra faire les devoirs Tati ta maîtresse Haroun Non, elle va rien dire, ta ta maîtresse Haroun C'est bien Et après on va faire... Tes chaussures aussi elles sont vertes des Non mais c'est celle que tu mets d'habitude Je pas Hein Monsieur c'est beau noir. Pourquoi c'est pas le pont Ma ma femme c'est Non mais non Haroun c'est beau c'est beau le noir. Voyez madame bien. La deuxième bien. OK. Alors regarde. Ça c'est ce que tes copains ils ont déjà fait à l'école. OK Alors, on a quoi Qu'est-ce qu'on dit pour dire bonjour On l'a déjà vu ça. On dit Assalamu alaykoum. S S A L A M U A L A Y K O U M. Alaykoum. Alors, Garun, tu as déjà repassé ces lettres là on va prendre un crayon et on répond Wa Alaikum Salam. Tu peux repasser ici les petits points. Wa Salam. Non, Après on le fait. Oui t'as déjà fait mais c'est dans ce sens là. You start from here. Non ici. Salam Wa Alaikum et on répète on répond Wa Salam. C'est bien. Ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait tes copains? Ça on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on dit quand on a mangé Bismillah. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a terminé Alhamdulillah. Very good, Alhamdulillah. Ça tu connais Taïe. Rahim Non, là on va dire la doa harun. Bismillah. Bismillah. Non, répète après maman. Bismillah. Bismillah. Taouakkal tu ala Allah. Taouakkal tu ala Allah. Alors, j'ai plein de. Petit truc des, des colis à ouvrir, donc je vais faire un unboxing euh, et euh, ensuite après ça, je vais euh, avancer un peu dans ma lecture du courant. Oui, alors les enfants, ils vont regarder la télé un peu et je vais continuer donc ma lecture et ici, j'ai aussi avec moi, donc je vais continuer ici ma lecture et euh, après ça, j'ai mon livre ici à côté, euh, Ainsi était... Mohamed sallallahu Salam sallam par l'imam euh, Abu Issa al-Tirmidhi euh, Je vous en ai déjà parlé euh, plusieurs fois euh, Je vais continuer à euh, lire euh, quelques, quelques, quelques pages de ce livre là vous ai vous lâché euh, vous êtes absolument à la piscine je vous ai ramené un peu Haroun tu prends, prends ton pistolet mamie On va ranger, allez, prends le pistolet euh, Les filles vous avez rangé vos affaires mmh. Allez, dans le balcon j'ai tout lavé les draps. On va tout remettre ça et je vais en profiter pour regarder. Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit Voilà euh, la série du docteur Omar Soleiman. Euh, une très belle série sur la, sur le paradis. Donc je vais mettre ça ici et comme ça en même temps j'écoute et And his voilà. une chose de faite. Hop là, on y va direction la mosquée on y prépare son petit sac. On va aller à la mosquée. Aujourd'hui, on va on va tour à la mosquée. On va prier euh, le Maghreb puis le risha et le Tarawih là-bas. Euh, euh, durant tout le mois de Ramadan, euh, vous pouvez prendre le tour à la mosquée. Et euh, c'est la première fois qu'on va y aller. Personnellement, je préfère rester à la maison. Je, je préfère manger à la maison et ensuite partir à l'heure de la risha. C'est bon, tu t'as tout ce qu'il faut oui, oui, on y va. Maman. Oui, mon Oui mais ça c'est trop. On y va Ok, on va prendre les vélos et on va se rendre à la mosquée, on va manger. Euh... Première expérience, Ahmed, c'est la première fois qu'on y qu Toi oui, c'est la deuxième fois, Marianne. C'est vrai, moi je suis venue, à première, bon. vrai non, je suis venue non, ou je, as as suis as part. ah, ouais, je suis partie Ah, je suis partie, on a du riz. C'était bon Oui, avec aussi. Ok. C'est bon. Ah, T'es bien installé On va mettre la ceinture et c'est parti. Il fait super bon. Et la mosquée, elle est à... En fait, elle est juste au bout là-bas. Derrière là-bas. Euh, quelques minutes de, euh, à vélo. Ah, oui. <rire> oh, il fait super bon. Voilà, Maziyed dal Istirfar, cette jolie mosquée bleue. Bon, on va ranger nos chaussures ici. Et c'est parti. Bismillah. En fait, ils font un set. 4 personnes. Donc, dedans, vous avez, je crois que c'est du biryani aujourd'hui. Et vous avez une soupe, un porridge, des dates. Ça, ce sont des petits gâteaux locaux. Il y a un bagarre maintenant qu'on a mangé. Ok, mets tes chaussures. Voilà. On a pas séparé comme ça. La force est meilleure. Voilà. C'était bien hein, les filles euh, Qu'est-ce que j'allais dire On va rentrer parce que ah, ah, Haroun il a de la fièvre donc du coup Ahmed il, a, il est rentré à la maison un peu plus tôt. Voilà, écoutez j'espère que ce vlog vous aura plu. On va se quitter et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye